Bonjour les amis, Alors dans cette vidéo je vais répondre à la question « Faut-il beaucoup d'argent pour démarrer en bourse ?» Il y a des personnes qui pensent que pour gagner en bourse, il faut forcément avoir un capital très élevé. Ce n'est pas vrai, vous pouvez très bien commencer en bourse à gagner en trading avec 500 euros, 1000 euros, c'est le minimum en général qui est demandé pour ouvrir un, un compte de trading sur les plateformes les plus courantes, MT4, ProRealTime. Mais euh, ce qui est important de savoir, c'est que bien sûr, avec un compte de 500 ou 1000 euros, vous n'allez pas gagner des centaines d'euros à chaque trade, vous n'allez pas gagner des milliers d'euros tous les mois. Parfois, j'ai des personnes qui me demandent euh, « Est-ce que j'arriverai à, si euh, à vivre du trading si j'ai un capital de 500 euros ?» Non, il ne faut pas rêver. Euh, vous n'arriverez pas à vivre avec un capital de 500 euros. Euh, vous devriez prendre des des trades beaucoup trop risqués et les plateformes de trading, les, les, tra les brokers ne permettent même plus de prendre des, élevés, des leviers aussi élevés euh, pour prendre de tels risques et c'est une bonne chose. Donc il est clair que si vous avez un petit capital euh, de départ, vous n'allez pas vivre euh, du trading mais vous pourrez très bien apprendre à faire du trading. Et après, une fois que vous êtes un bon trader, eh ce n'est vraiment pas un problème pour trouver des gens qui vous prêteront des capitaux, si vous êtes sérieux bien sûr, euh, pour trader pour eux et vous gagnerez un pourcentage sur, euh, sur les gains que vous ferez pour ces, ces gens-là. Donc si c'est ce que vous voulez faire, trader pour d'autres personnes ce n'est pas un problème. Après si vous voulez uniquement trader pour vous, eh bien vous gagnerez euh, un certain pourcentage sur chaque trade euh, tous les mois, euh, tout, tous les ans et peut-être qu'un jour vous vivrez du trading mais il faut quand même compter quelques milliers d'euros pour commencer à avoir des gains récurrents assez importants en trading. Mais je vous assure que si vous avez des bons résultats en trading, vous serez contacté, si vous le faites savoir vous serez contacté et vous n'aurez pas de problème de, de capital au départ. Mais vous n'avez donc pas besoin d'un gros capital au départ si le trading vous attire, si vous cherchez à vous former et vous voulez devenir euh, trader professionnel, c'est tout à fait quelque chose de possible. Il pas besoin, vous n'avez besoin d'aucun diplôme, d'aucune étude pour faire ça. Simplement je vous conseille de suivre des formations euh, comme par exemple pour commencer ma formation Scalping plus Ishimoku euh, qui est un coût euh, très abordable. Vous pourrez apprendre en quelques jours en vidéo une méthode de trading efficace en scalping et vous verrez que vous pourrez atteindre des résultats de l'ordre de 90-95% très rapidement. Et à ce moment-là, vous pourrez, après avoir d'abord testé, vous être accoutumé à cette méthode sur un compte de démonstration, après un mois par exemple de pratique en démo, vous passez sur un compte réel et là vous verrez que vous pourrez gagner sur chaque trade peut-être 1, 2, 3 euros. Euh, tout dépend du capital que vous avez au départ. Il faut éviter de risquer euh, plus de 2% de votre capital par trade, donc voyez un petit peu euh, ce que vous pouvez euh, gagner. Mais l'important n'est pas euh, l'argent que vous allez gagner avec un petit capital, l'important est d'arriver à maîtriser sur un compte réel une méthode de trading efficace. Après, euh, je peux vous assurer que euh, la voie vers le succès sera facile que vous n'aurez aucun problème à gagner de l'argent par la suite en trading. Si vous êtes sérieux, si vous travaillez pour avoir des bons résultats en trading de manière régulière, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, le succès sera au rendez-vous et vous pourrez gagner un jour votre vie sans avoir au départ un très gros capital. Gagner votre vie en bourse, c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu qu'il ne faut pas un gros capital au départ, euh, que si vous êtes intéressé par la bourse, eh bien vous pourrez gagner de l'argent en bourse, pas des milliers d'euros euh, dès les premiers mois, mais petit à petit vous former, devenir euh, un, un professionnel dans le trading, c'est tout à fait possible, sans avoir un gros capital de départ. Et si vous avez euh, des bons résultats, vous me les envoyez et on en parlera, je vous assure que... Euh, la voie royale euh, se présentera à vous si vous devenez un très bon trader. Si vous êtes intéressé par ma formation Scalping plus c'est celle que je vous conseille pour démarrer, vous avez un lien ici en dessous de la vidéo, euh, au-dessus de la vidéo, pardon, dans le coin supérieur et également sous la vidéo et vous verrez que vous pourrez apprendre si vous commandez euh, aujourd'hui. Vous recevrez immédiatement donc, euh, des liens par, euh, par e-mail qui vous mèneront à ma formation en vidéo et dans les vidéos j'ai bien expliqué toutes les étapes pour devenir un bon trader avec ma méthode de scalping. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Likez cette vidéo si elle vous plaît, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.